Déclaration de député. Député de Kowetanung. Miguel, Monsieur le Président, ce matin, avec l'enquête dans les femmes disparus et euh, tués et ont déposé leur euh, de, euh, leur rapport. Je voudrais remercier tous les milliers de personnes qui ont partagé leur histoires avec la commission. Je suis sûr que ce n'était pas facile pour eux pour parler euh, de, de de et de leurs euh, sœurs et de leurs parents qui ont, sont disparus et ne sont jamais revenus à la maison. Je voudrais vous remercier pour tout votre militantisme. Et ce qu'on a entendu à maintes reprises, c'est que les femmes et les filles autochtones ont fait face à de la violence coloniale pendant des décennies des générations. Ces violences ont été imposées sur nos peuples pendant plusieurs générations. Euh, on définit ces politiques en étant du génocide. Des familles de survivants ont partagé ces, cette violence contre les femmes et les filles. Ils ont euh, tenté de trouver de l'aide dans le système et de l'avoir justice pour leurs proches, mais il n'y avait pas de justice. Je voudrais que tout le monde puisse entendre cet appel à la justice et je demande à mes collègues et à tous les Ontariens pour lutter contre la violence et d'apprendre la vraie histoire du Canada et de l'Ontario. Ce n'est pas suffisant d'accepter le rapport de l'enquête et de, de, qu'on va écouter. Mais les gens s'attendent à ce qu'il y ait de, des gestes qui soient posés concrètement et du changement qui soit apporté. Miigwech. Merci. merci. Déclaration de député. Député de Markham-Snowville, merci, M. le Président. Gilbert Francis est une inspiration pour tous les Canadiens. Son décès le 19 mai nous rappelle à quel point une vie peut apporter une différence à un immigrant de l'Angleterre la, de qui a lutté durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il est revenu au Canada et a été diplômé de l'Université de Guelph où il a étudié l'agriculture. Il a lancé la ferme Whitemore et qui opère encore aujourd'hui et Whittemore a été euh, euh, offert des, euh, de l'alimentation, des fruits et légumes en vente et une destination pour les familles pour avoir du s'amuser à l'extérieur. Whittemore Gilmore a, était un symbole iconique de Canadiens et de dévouement et leur leur euh, éthique du travail a permis de bâtir une grande nation. Non seulement est-ce qu'il était soldat et agriculteur, mais un innovateur. Je voudrais que tous les Ontariens se, euh, le voient euh, et s'inspirent de sa vie. Lui et sa femme Evelyn ont élevé quatre enfants. Il demeure une grande partie de notre communauté. Je voudrais offrir mes condoléances et mes sympathies à toute sa famille et ça a été un privilège pour moi de le connaître et de travailler avec Mike et Franklin. Whitmore avait plusieurs petits-enfants, ce qui comprend Zach qui a été bénévole durant ma dernière campagne. Je pense à eux pour tout le service qu'ils continuent et ils vont continuer à contribuer à notre communauté. Merci, Monsieur le Président. Le député Davenport, merci, M. le Président. La menstruation et les règles, c'est quelque chose de biologique. La moitié de la population doit vivre. L'achat de, des produits hygiéniques pour les filles et peuvent entraîner la honte. 40 des gens qui doivent se procurer ces produits ont de la difficulté à le payer et la discrimination fait en sorte qu'ils qu doivent cacher ce fait. Pour ces raisons, le gouvernement de la Colombie-Britannique s'est assuré que tous les enfants, tous les élèves puissent y avoir accès à une maison. Le conseil scolaire de Waterloo a dit qu'ils vont faire la même chose, de reconnaître que le vrai problème de la pauvreté qu'engendrent ces produits hygiéniques, je suis ravi de déposer un projet de loi pour assurer que le gouvernement peut assurer ces des produits. Maintenant, je voudrais demander à tous les députés de mettre fin à la honte liée à l'achat des produits d'hygiène pour les femmes. Le député de Milton. Merci, M. le Président. La semaine dernière, la Légion de 136 à Milton ont célébré leur 90e anniversaire. Je suis un membre de la branche et je suis ravi de la succursale et j'ai été ravi de participer aux cérémonies. Bien, la, le local 136 a été euh, lancé en 1929 et a été déplacé au centre-ville de Milton en 1939. Les célébrations ont eu lieu vendredi à dimanche, en commençant avec la friture de poissons et aussi euh, une parade a eu lieu. Durant ces célébrations, j'ai eu l'occasion de, de réunir avec des membres qui ont servi euh, le Canada. Et je les ai remerciés. Et 136 à plus de, de 136 de 600 membres. Durant les 90 ans, cette, cette légion a contribué plusieurs milliers de dollars aux activités communautaires. Je suis fier que notre gouvernement s'est engagé à aider. Les légions partout dans la grande province pour qu'ils puissent continuer de servir les anciens combattants et leurs familles. Je voudrais remercier le président Dan Vico et tous les bénévoles et les membres qui ont organisé une si grande célébration. Merci, Monsieur le Président. Merci, déclaration, député, député de Toronto-Danforth. Merci, Monsieur le Président. C'est de plus en plus clair que. La crise climatique va nous toucher de façon, et à un moment où on ne s'y attendra pas, la semaine dernière, le nouveau premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, a dû annuler un discours célébrant son, son, ses gestes contre les changements climatiques et la raison pour laquelle c'était la fumée à la suite des incendies, des feux de forêt. C'était tout à fait ironique comme situation ici. En Ontario, pendant trop longtemps, on a parlé de, de s'adapter au changement climatique. On s'est concentré sur l'infrastructure, les ponts, les routes. Et tout cela, c'est bien, mais c'est inadéquat. De plus en plus, la crise avec notre climat, va se manifester avec des, des répercussions sur la santé, plus de maladies du poumon et du cœur, plus de maladies telles que le Zika et la maladie de Lyme, des problèmes psychologiques tels que l'angoisse, l'anxiété, la dépression, l'indépendance à la suite de, de l'incertitude de la vie et parce que les gens seront déplacés. Ils auront à quitter leur domicile parce qu'ils seront inondés ou menacés par des incendies de forêt. Nous allons devoir changer notre système de santé et non seulement notre infrastructure. Monsieur le Président, il est temps pour que ce gouvernement puisse agir concernant le, la crise en changement climatique et de prendre en compte les besoins qui sont nécessaires dans notre système de santé pour assurer la protection des Ontariens et de prendre soin d'eux. Merci. Merci. Député le Président. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de prendre la parole pour reconnaître le mois de juin en étant le mois du patrimoine des Philippines. Environ 340 000 Canadiens d'origine philippine habitent en Ontario. Ce mois est important parce que le 12 juin marque la journée de l'indépendance des Philippines. Dans les Philippines et dans les Philippines et partout dans le monde, le 12 juin, c'est la journée de reconnaissance, reconnaissance de l'indépendance des Philippines de l'Espagne en 1948. En 2017, mon collègue, le ministre de, des Personnes âgées et de l'Accessibilité a déposé le projet de loi pour proclamer le mois de juin en étant mois de patrimoine philippin » et qui a été appuyé par tous les partis. Je voudrais féliciter mon collègue et de continuer de célébrer ce mois je voudrais remercier Alinia Tinidad de, de ma circonscription en étant militante pour reconnaître le, le Mois du patrimoine philippin ainsi que la Société du Barreau du Canada. Je voudrais aussi me joindre à l'appel de reconnaître ce mois en étant le Mois du patrimoine philippin. La population a augmenté de 20 à Ottawa. Nous devrions être fiers de toutes les contributions de des gens de la communauté philippine. J'ai eu l'occasion d'aller les voir à l'église et de voir toutes les belles danses et moi aussi de danser un peu. Et j'ai été très contente de voir et de célébrer et à quel point euh, ils ont contribué à notre grande société. Déclaration de Député député de Brantford Brant merci, M. le Président. C'est un plaisir pour moi de prendre la parole et de parler du centre des enfants de Lansdown. C'est un endroit remarquable qui fait de, de grandes choses. Le samedi, le 11 mai, il y a eu l'activité la, euh, de levée de fonds pour offrir euh, des, de l'argent pour les enfants avec des besoins spéciaux. C'était tout à fait extraordinaire de voir 300 euh, motocyclistes. Et c'était une nouvelle route de 75 km qui a passé par le centre Lansdowne. Ils sont allés à Brantford, à Caledonia, et ensuite est revenu à Brantford et a levé plus de 62 000 pour cette cause. Je voudrais remercier pour tous ceux qui ont participé, qui ont donné de l'argent, qui se sont portés bénévoles. Et on aide toutes les entreprises et toute la communauté avec un objectif commun d'aider les enfants. Merci, M. le Président. Déclaration. Euh, député de Hamilton Mountain, merci, M. le Président. Aujourd'hui, je voudrais sensibiliser les gens concernant la crise en cours au centre pénitentiaire de Wentworth, de Hamilton. Ça fait près de 11 mois depuis qu'il y a une enquête du coroner au niveau de, 8, de 11 Décès, de huit décès de personnes détenues et huit de plus sont décédés par la suite. À la suite des surdoses, les, leurs parents, leurs proches n'en peuvent plus et ils demandent à la province de mettre en œuvre les 62 recommandations de la part du coroner. Les familles sont frustrées de la part de l'inaction de ce gouvernement qui pourrait coûter plus de vie. Tout ce qu'ils veulent, c'est de s'assurer que ce qui s'est produit avec leurs proches ne se produise pas avec tout, aucune autre personne. Soyons francs, Monsieur le Président, nous avons une crise dans nos communautés. Les gens n'ont pas accès à des services de réhabilitation, de réadaptation qui leur permettraient de euh, surmonter leurs défis avec les dépenses. Les premiers mois de 2019, les services paramédicaux ont répondu à plus de 350 appels de surdose. Toute l'année dernière, ils ont répondu à 450 appels. Entre, dans, au mois de mai, il y a eu 3-8 surdoses. Dans les salles d'urgence de Hamilton, il s'agit d'une crise. Il n'y a pas de euh, peine capitale, de peine de mort, mais il semble que les gens ont accès aux opioïdes dans les centres pénitentiaires, qu'ils soient des détenus ou pas. Ils ont toujours le droit de vivre dans la sécurité dans la dignité. Merci, Monsieur le Président. Thank you. Merci. Déclaration de député, député de Mississauga Centre. Merci, M. le Président. Le mois de juin, nous célébrons nos personnes âgées. Ce sont des grands-parents, des amis et des voisins au, en Ontario. Nous sommes très reconnaissants envers toutes les contributions qu'ils ont apportées et continuent d'apporter à notre province et à notre pays. Ils ont travaillé très fort pour bâtir un pays, une province dans tous les secteurs et même à leur retraite, ils continuent de contribuer généreusement et de redonner à la communauté. Je les ai vus travailler alors que j'étais député. Ils sont bénévoles dans des hôpitaux, dans des centres communautaires et même dans des campagnes politiques. Certaines des gens eh, qui, ont, eh, qui ont été bénévoles, tels que Shirley et Ray, au sein de mon équipe, sans eux, mon équipe n'aurait pas été la même. Ce mois, pour reconnaître les personnes âgées, est un thème de commencer quelque chose de nouveau il n'est jamais trop tard d'entamer un nouveau projet et durant ce mois, nous reconnaissons les personnes âgées pour les connaissances et toute la sagesse qu'ils ont. Il y a 4,6 millions de personnes âgées dans euh, notre province et à tous les jours, quatre personnes âgées de, euh, atteignent l'âge de 7 euh, âges par jour. J'ai été très fier d'annoncer un, un investissement de 3 millions de dollars. Euh, dans un fonds pour les personnes âgées, va permettre à plusieurs organisations à but non lucratif pour offrir des programmes et des soutiens aux personnes âgées. Le ministre lui-même est une personne âgée et je suis content de l'appeler un, un collègue et un ami. Donc, je voudrais offrir à tous les personnes âgées en Ontario une, joyeux, une joyeuse journée des personnes âgées. Euh, député de Willowdale, merci, M. le Président. C'est difficile de... de euh, de croire qu'on est au mois de juin, en dépit de la température à l'extérieur. Notre communauté, non seulement est-ce qu'on regarde le basketball, mais on a attrapé la fièvre des Raptors. Il y a quelques semaines, par contre, j'ai eu l'occasion de visiter le YMCA local où il, mon père va s'entraîner tous les matins. J'ai le plaisir de jouer au basketball avec certains des bénévoles, des jeunes de 18 ans à 24 ans qui offrent de très bons programmes au sein du YMCA et, et offrent à certains des jeunes les plus vulnérables à participer dans des activités sportives telles que le basketball, d'assurer qu'ils sont occupés et qu'ils sont euh, actifs. Et ça fait 361 jours et j'ai appris beaucoup dans cette assemblée mais j'ai appris quelque chose cette journée-là en jouant au basketball et c'est que je n'ai plus 20 ans. Je peux vous dire qu'ils euh, me battaient. Ils, euh, ils, faisaient de, euh, ils étaient beaucoup meilleurs que moi au basketball. Je voudrais les féliciter de euh, leur dire de continuer le très bon travail qu'ils font. Et Go Raptors Go, nous allons euh, battre les Warriors de Golden State. Merci beaucoup. Cela conclut les déclarations de députés pour cet après-midi. Rapport des comités.